Bonjour les amis, tout sur Steve Jobs aujourd'hui. Vous connaissez tous Steve Jobs, bien sûr. On va en parler. Steve Jobs n'est plus parmi nous, mais son esprit est resté en nous, dans notre cœur et dans notre tête. Il est venu, il a changé le monde et il est parti. Grâce à lui, nous vivons la plus fabuleuse partie de l'histoire humaine. Tout va désormais très vite. Tout est en train de se transformer comme par magie. Il nous a fait faire un bond si imprévisible que nous vivons en pleine science-fiction sans nous en rendre compte. Maintenant, je vous invite à télécharger le PDF que je vous réserve pour lire un article complet sur Steve Jobs, plus un document vidéo en trois parties qui vous révèle d'autres aspects motivants tirés de la vie de Steve Jobs. Cliquez sur le premier lien que vous rencontrez dans la description. Voici le contenu que vous devez cliquer dessus pour être redirigé vers leur source. Il y a ici un article tout sur Steve Jobs, et la source est Wikipédia, vous connaissez Wikipédia, il y a tout sur Steve Jobs. De la naissance ou avant la naissance jusqu'à sa mort et après sa mort tout ce qu'il a laissé, tout ce qu'il a produit, tout ce qu'il a inventé, tout, tout, tout, tout. tout. Donc, ça c'est primordial, il faut absolument cliquer dessus pour être redirigé vers Wikipédia. Ici, il y a trois vidéos par Sony Court, un histoire de Steve Jobs, deux histoire hashtag 2, et trois au revoir, la fin. Et ils sont extrêmement bien réalisés, extrêmement bien commentés et il y a beaucoup de choses à partir desquelles vous pouvez vous inspirer. Voilà mais auparavant il faut ouvrir ou télécharger le pdf dont le lien est annoncé en premier dans la description. Ces contenus vous sont partagés par hashtag des formations offertes par les meilleurs mentors du web donc voici quelques sujets déjà publiés sur mon support ok donc vous, euh, vous venez ici vous cliquez et puis vous allez être redirigé normalement vous allez être redirigé vers chaque fois vers un, un sujet différent là c'est avec Simone là c'est avec euh, euh, Sawadogo, Dogo, qui a arrêté le désert, là c'est 1.304 tutos, là c'est Osama Amar, là c'est 10.363 vidéos TikTok, là c'est Del le père du mindset moderne. Et puis euh, d'autres vidéos, des vidéos, j'en ai plus de 3, 230 sur ma chaîne YouTube. Donc cliquez ici si vous voulez y jeter un oeil. Là, il y a aussi Norman, la famille qui euh, enseigne le yoga. Et là, est-ce que vous êtes YouTube ou est-ce que vous êtes euh, Facebook 20 jeux vidéo, Tony Robbins, routine Matinal et Ronaldo contre Messi. En voici d'autres, bien entendu, ça c'est le secret du storytelling, moi PewDiePie, le meilleur youtubeur au monde, Paul Bocuse, et puis histoire inspirante à partir de KFC, Extraordinaire Histoire. Et là, le miracle existe, il s'appelle Nick, c'est celui-là, c'est quelqu'un qui ni une jambe bas et qui mène une vie, Infernal, plus que nous pouvons faire. Et là c'est David Haroche, Osez vivre la vie qui vous inspire. D'autres, Tamika Baj qui commente un livre de Tony Robbins, Yomi d'Anzel, là c'est Théophile Elie, Pourquoi j'ai quitté la France, et là c'est un truc de Sony Court, je vais vous apprendre à tout vendre, et là, euh, c'est « Comment écrire un best-seller retour sur le lancement de mon livre » par Olivier Roland. Là, c'est un cri lancé par un petit, un cri de détresse. Merci et à demain